Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler de Once Upon a Time aujourd'hui, je sais que la première vidéo avec Betty vous avait beaucoup plu, et aujourd'hui je reçois une invitée un petit peu particulière par caméra interposée, c'est Coralie, et je te laisse te présenter du coup. Eh bien bonjour tout le monde <rire> Euh, ah. Moi je m'appelle Coralie, euh, l'accent s'en doutera peut-être ou pas avec la voix de canard que j'ai en ce moment mais euh, j'habite dans le sud de la France, je suis une très grande fan de la série et j'ai même, peut-être que certains me connaissent, un compte sur Twitter qui s'appelle What Source faire C'est une série qui me tient très particulièrement à cœur et du coup qu'est-ce qui t'a rendu fan en fait de cet univers Once Upon a Time Ben moi étant une grande fan de Disney déjà à la base, quand tu apprends euh, qu'il y a une série télé qui va avoir lieu euh, et qui va un petit peu mettre toutes les, tous les contes de fées que tu connais dans un mixeur et qui va envoyer ça euh, dans une ville qui est censée euh, être sur la terre, c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle énormément. J'aimais beaucoup le, le concept de la série, euh, vraiment avoir autant de relations entre chaque personnage c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Cette série m'a apporté beaucoup. Euh, mentalement aussi et euh, voilà psychologiquement parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a aidé dans beaucoup de points. Ça t'a aussi apporté de belles amitiés puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontré lors d'une convention <rire> once upon a time <rire> C'est ça tout à fait, c'est euh, fou on en, et on le voit partout sur Twitter, tout le monde me parle en disant, oui les parents te disent toujours de oh, fais attention sur internet les gens machin, ouais ouais, moi tous mes potes ils viennent de Twitter les gars Du coup on parle de convention t'en as fait plusieurs, t'as fait les fairy tales si je dis pas de bêtises organisées par events, c'est ça C'est ça, j'ai fait les fairy tales j'ai fait euh, trois euh, de, leur, euh, de leurs events, voilà j'ai fait la FT2, la FT3 et la FT4 alors FT veut dire fairy tales j'avoue que c'était un concours de circonstances que je sois à la seconde et c'est vrai que ça fait un peu peur au départ parce que t'arrives mais tu connais pas forcément grand monde, ou les quelques personnes avec qui tu parles, mais tu les as juste parlé sur Twitter, tu sais pas vraiment si elles sont réelles ou pas. <rire> Et... Et euh, du coup, ouais, finalement ça s'est vraiment très très bien passé, c'était vraiment magnifique et euh, c'est pour ça que j'avais enchaîné en fait avec la 3 et avec la 4, <rire> tout simplement. Pour toi, quels sont les points positifs et les points négatifs des conventions Le gros point positif pour moi, ben, justement pour Grantin, qui paraît logique entre guillemets pour tout, tout fan c'est de rencontrer justement les acteurs, c'est vraiment quelque chose qui, qui est magnifique, qui est magique, ce sont vraiment des souvenirs qui sont chacun tellement particuliers et tellement gravés parce que oui, alors il y a le moment où tu prends la photo, il y a le moment où tu prends l'autographe, mais il y a aussi certains moments qui se sont passés pendant les questions réponses, les moments quand tu étais mais toi en train de faire la file d'attente et que tu vois les acteurs passer ou des choses comme ça, il y a tellement d'anecdotes qui sont juste à mourir de rire ou qui sont tellement gravées que finalement ben, c'est ça vraiment qui donne un gros point positif au niveau des conventions et puis les conventions, c'est tu retrouves ta famille en fait. Au départ, t'as peur parce que tu connais personne. Et puis finalement, quand tu vas faire la file d'attente pour tel autographe ou pour telle photo, ben, tu vas parler avec la personne devant toi, la personne derrière toi, et du coup, ça va très rapidement s'enchaîner. Et après, ce sont des personnes, ben, finalement, avec qui tu restes en contact à, ch à chaque fois. Le gros point négatif, bien sûr, ce sont les prix. Au moment de la FT2, Once Upon a Time était pas si connu que ça en France, c'est-à-dire que je crois que tout juste la saison 1 venait d'être passée sur M6, j'avais réussi donc du coup à me payer donc le pass du milieu, c'est-à-dire qui me donnait donc accès à la convention, et j'avais une photo et un autographe parmi des guests qui s'appelle inclus, mais euh, j'avais dû payer 200 et quelques euros je crois euh, le, le pass. Le plus gros entre guillemets choc qu'il va y avoir, c'est que ma photo duo Sean et Lana euh, à cette époque-là il était à 75 euros. C'est déjà un certain prix. Quand tu sais que maintenant c'est le prix <rire> euh, juste d'un tout seul. Voilà ça ça, aujourd'hui la photo avec Lana est à 80 euros et euh, lors de la Tech, donc euh, l'abréviation de The Happy Ending Convention de PeopleCon qui a eu lieu donc en juin dernier, euh, la photo Sean, Lana était à 180 euros après il faut aussi dire qu'il y a des passes qui sont VIP qui sont mis en vente sur Ebay généralement et qui peuvent prendre des des tarifs exorbitants aussi Ferritel 3 ou la Ferritel 4 les passes VIP mais ont dépassé les 6000 à 7000 euros après à l'intérieur hein, t'as tout compris hein. t'as aussi fait la convention euh, Once Upon a Time au Canada directement quelles sont les différences entre les deux et laquelle des deux tu as préféré c'est un contexte qui est totalement différent c'est à dire que euh, moi j'ai fait donc celle au Canada c'est à dire c'était en mars dernier le gros point positif qu'il y avait entre guillemets c'est que la convention en fait était sur 3 jours vendredi, samedi, dimanche après le petit point négatif c'est que tous les guests n'étaient pas là sur les 3 jours donc c'est à dire que le principe de photo de groupe n'existe pas chez eux le vendredi généralement tu as plus des guests qui sont on va dire secondaires voire tertiaires qui sont là, tu as beaucoup plus de guests sur le, le long du week-end moi ce que j'aime bien dans les conventions françaises c'est que pendant que tu as le panel T'as le panel, t'as absolument rien d'autre à côté. Là, c'est vrai que pendant certains panels, tu avais des photos qui avaient lieu, en fait, et c'était légèrement dommage. Je me rappelle la tête du pauvre Gilles, donc celui qui fait Eric. il était en train de parler. En plus, ce mec, c'est un ange, tu vois. Et, et en même temps, ils annoncent les photos haut pour Jen et Colin, donc euh, Emma et Hook. Pauvre Gilles, quand il a vu des gens se lever et partir, il les a regardés. il a fait... Au revoir <rire> Je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais au revoir Et du coup, vite, il y a quelqu'un qui m'a expliqué le nom, mais il y a des photos. Il fait ⁇ Ah ouais, ah merde, c'est dommage !⁇ C'est qui ?⁇ ah, Jenny Colleen Ah ouais, ok, je comprends. <rire> Après, euh, voilà, le truc qui était super cool, c'est que du coup, on était encore en période de diffusion de Once Upon a Time aux États-Unis. Que le dimanche, une fois que la convention était finie, on s'est tous retrouvés, en fait, dans le bar qui avait à l'hôtel où avait lieu la convention. Et on avait réussi, en fait, à demander au gérant de l'hôtel et du bar, en fait, de, sur toutes les télés qu'il y a dans le bar, de mettre justement bah, l'épisode en direct de Once Upon a Time donc du coup tous entre, entre femmes on a regardé l'épisode de Once Upon a Time Est-ce que du coup c'est beaucoup plus cher au Canada Pas forcément parce que déjà bah, t'as le prix du dollar canadien qui varie aussi en fonction de l'euro euh, et le seul problème qu'il y a en fait c'est que eux, la façon dont ils ont le truc, c'est qu'ils ont un pass par jour donc si tu viens que le vendredi forcément c'est beaucoup plus cher que si tu prends un pass pour le samedi ou pour le dimanche puisque bien sûr les, les gros guest stars style voilà Jen, Lana, Bex ou autres sont là le week-end, vraiment le week-end mais pas le vendredi donc déjà ça est différent et le truc, c'est que dans n'importe quel passe que tu prends, tu n'as jamais de photos qui sont incluses. Ce sont toujours des autographes. Là, il y avait le passe moi, c'était celui dont je rêvais le plus, mais quand j'ai vu le prix, j'ai vite et c'est tombé. C'était ce qui s'appelle le pass Gold, qui en fait te permettait de faire aussi la visite des studios. Mais au départ, quand j'avais vu les prix, finalement, ça m'avait un petit peu reculé parce que je me suis dit OK, c'est pas forcément les prix que tu mets en France, mais t'as pas forcément les mêmes choses qui sont incluses. C'est-à-dire que si tu veux absolument avoir telle ou telle photo, tu l'auras dans aucun passe, t'es vraiment obligé d'acheter la photo à côté après t'as certains autographes qui sont ou pas inclus donc du coup ben, j'ai beaucoup hésité je pense que l'un dans l'autre, je pense que c'est peut-être des conventions françaises qui m'ont coûté plus cher puisqu'en soi j'ai pris plus de photos ou de choses comme ça alors que là vraiment au canada je me suis vraiment arrangé pour prendre entre guillemets pile ce que je voulais et rien de plus. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui font des conventions pour la première fois De rester calme, mmh. de ne pas paniquer <rire> premièrement <rire> deuxièmement euh, de bien faire son choix de passe, c'est à dire si tu es quelqu'un comme moi par exemple qui adore le cast, qui ne vient pas que pour telle ou telle personne, euh, si c'est la première fois que tu viens et si tu as surtout les moyens, hein, bien sûr ça se comprend, euh, moi je conseille de prendre par exemple le passe le plus cher parce qu'au moins tu vas voir à l'intérieur déjà tous les gens qui sont inclus et après si tu as envie de te faire plaisir pour les gens extra entre guillemets dans tous les cas, tu vas devoir payer pour eux, donc que tu prennes ou pas, tu vois, si t'as vraiment les moyens, autant prendre le pass le plus cher, comme ça au moins tu as déjà pas mal de choses qui sont incluses, parce que finalement si tu prends le pass le moins cher et que tu fais le plus, plus, plus, plus, forcément tu vas dépasser le prix du pass le plus cher. Si tu viens pour une personne qui est extra, si tu viens uniquement pour Lana, que la seule personne que tu veux voir c'est Lana, que tu veux juste prendre des photos, des autographes, le meet and greet et blablabla, rien qu'avec Lana, dans ces cas-là, prends le pass le moins cher parce que dans ce... tu sais très bien qu'elle va pas être inclus. Donc autant prendre le moins cher et dépenser après ton argent pour ça. Tu pourras demander à une grande partie de personnes, je pense, qui fait des conventions, mais tu viens peut-être pour une ou deux personnes en particulier, mais tu vas toujours avoir un coup de cœur pour telle personne. C'est-à-dire, que tu vois, moi, genre, je suis venue à la FT2, euh, je connaissais voilà, un petit peu la série, mais je n'étais pas vraiment encore en mode à fond, à fond dedans, tu vois et j'ai vraiment appris à découvrir déjà le casque, que j'ai trouvé vraiment adorable, et finalement à la FC3 t'arrives, ouais alors j'arrive, moi je veux, voir, euh, je veux voir Jen, je veux voir c'est la première fois que je vais les voir, je veux revoir Lana parce qu'elle est juste trop sympa, et puis en fait je suis tombée amoureuse de, de Victoria, donc ça qui fait cruella. Hein. On va parler à présent de ton voyage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont t'as organisé Alors j'explique pour la Pixie Army euh, qui n'est pas au courant, mais en fait Coralie est partie à Vancouver sur le tournage de Once Upon a Time où elle a rencontré les acteurs, les réalisateurs, et... Euh uh yeah. Bah du coup je te laisse nous en dire plus hein. J'ai connu mais justement euh, avec les, les conventions en fait j'ai connu une fille qui habitait aussi aux alentours de, de Toulouse pareil pour faire ses études et qui en fait pour la fin de ses études a dû faire un stage en fait à l'étranger pendant 3-4 mois et en fait elle a eu de la chance, elle a réussi en fait à dégoter un stage en fait à Vancouver, parlait ensemble toutes les deux et elle me fait ouais mais euh, une fois que mon stage est fini en fait je déménage et je vais euh, dans, je reste en fait deux mois de plus entre guillemets en bonus en tant que touriste ce coup-ci. Et en fait, je vais chez une host, donc c'est tout simplement une personne qui te propose des chambres en fait, mais directement chez elle. Et en fait, elle me disait, voilà, la, la, la maison où je vais être, mais sur les trois chambres qu'il y a, il y en a une qui est encore disponible en fait. Donc elle m'a fait, mais vas-y, viens, tu vas voir, ça va être trop cool. En plus, on est à Steve Stone, donc Steveston, c'est la ville qui sert de Storybrooke dans la série. Et en regardant comme ça rapidement les billets d'avion et autres, euh, du jour au lendemain, euh, j'avais acheté mes billets en fait. <rire> la première fois que t'arrives devant chez Grammy, ben... Bah... Bah ben, tu pleures, <rire> tout simplement Là c'était lundi, ils avaient déjà tourné dans Stevenston le vendredi donc ils avaient laissé tous les décors et tout vraiment de, de Storybrooke donc il y avait vraiment le panneau avec marqué Granny et tout et puis là, pareil, ma pote qui vient qui me dit oui, j'ai telle ou telle personne qui m'ont dit que demain, donc le mardi il euh, y avait tournage à euh, Burnaby donc en fait c'est le parc où ils tournent une grande partie de scènes qui sont en forêt généralement euh, ou euh, dans la forêt enchantée ou même dans la forêt que tu peux trouver dans Storybrooke en fait, dans la série euh, C'est vraiment une grande, une, un, un parc, entre guillemets, où il tourne quand même assez souvent. Du coup, euh, mardi matin, donc t'es encore en plein jet lag, tu vois, t'as pas encore remis, que là, tu te lèves, il est 5h du matin à peu près, parce qu'il faut que tu te déjeunes, il faut que tu déjeunes, il faut que tu t'habilles, il faut que tu te prépares, et il faut surtout que tu prennes un bus pendant 1h30 pour arriver jusqu'à l'endroit où il y a le tournage. Ouais, t'es 5 et là, sur le coup, j'ai buggé. Je fais, mais on est sérieusement que ça Genre, il a personne d'autre. Il me fait, non, non, non, pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Il n'y a vraiment personne qui est au courant de son âge et tout. Et là, je fais, oh, truc de fou. Et là, à un moment donné, donc il y a, y a une des personnes qui fait, euh, oh, putain, il y a quelqu'un qui arrive. Alors là, toi, d'un coup, oh, d'un coup, tu stresses, d'un coup, t'as le cœur qui tu, tu, qui c'est Qui c'est Qui c'est Et là, le mec, il fait, c'est Josh. Oh Charmant, c'est-à-dire, hein, voilà, notre petit qui Charming, euh, qui ne fait jamais de convention, bien sûr, hein, donc qui est euh, la seule fois, si tu veux le voir et prendre une photo avec lui, <rire> il faut aller sur le set c'est pas compliqué. Tu prends la photo, t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe, qu'il est déjà reparti pour tourner, ah, tu fais ok, ok, donc Josh est là, et puis après il dit ouais, euh, je crois avoir entendu dire que Ginny était là, donc euh, celle qui fait Snow, Lana, Sean, et puis après je sais pas trop, et là, mon moment où j'entends Sean, je fais, <rire> Sean il est là c'est vrai Tout va bien Et c'est un petit peu plus tard pareil que Sean est arrivé. Il était venu chercher à manger et tout. Et en repartant, et je me rappellerai toujours, il était en train de manger son croissant. Et de l'autre côté, il avait un verre de jus d'orange, tu vois. Il arrive fait, Sean, ça te dérangerait de prendre une photo On a vu Lana passer de loin, mais elle n'avait pas le temps de venir. On a vu Liam à ce moment-là. Donc c'est présenté presque parce que c'est en fait la première fois qu'il voyait tes femmes. C'était assez sympa. L'épisode qui est en train de tourner c'était le 5x2, à Kaamelott du coup, sur la l'affaire de Kaamelott. Et on trouve un endroit où il y a plein de tentes. Euh, au départ on fait bon, on commence un petit peu à s'aventurer à droite à gauche pour voir ce qui se passe, et puis là il y a un membre de l'équipe qui était pas du tout commode. On va passer à C'est je vous amène plus près, mais à une seule condition, c'est que vous prenez pas de vidéo ou de photos. Donc bien sûr, bah, tu réfléchis pas, tu fais ok, ok, ok, il a pas de soucis. Et en fait on s'est retrouvé à à peu près 300 mètres de... derrière les caméras donc en fait on voyait réellement tout ce qui se passait sur le tournage euh, La scène de, de ce moment là c'est quand ils aident les personnes de Kaamelott à se réinstaller dans, dans Storybrook. Du coup c'était vraiment quelque chose de super sympa et tu vois vraiment la différence en fait avec le lendemain quand on était à Steveston, où ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux et là c'était plus 5 hein, on était une centaine hein, donc... Euh, vraiment, euh, le... certaines personnes du cast sont venues mais pas toutes vu que c'était le, l'arc aussi, tu sais, sur Dark Swan, euh, Jen, qui était habillée justement, ben, en Dark Swan, n'est pas venue voir les fans, elle, est, elle essayait de cacher au mieux son costume avec des parasols, enfin, des parapluies. Et après, on a appris, pareil, que le, le, lendemain, donc le jeudi, il y avait encore tournage au parc de Burnaby. Donc, eh, allez, revolote à te relever à 4h du matin pour te préparer, machin, et tout, pour aller là-bas. Et le seul problème, c'est que ben, là, il y avait un petit peu plus de gens qui l'avaient su. Donc, on devait être une bonne trentaine. Au bout d'un moment, en fait, j'ai une pote qui me fait Viens, viens plus dans ce petit coin-là. Il a personne. Fais-toi discrète quand tu pars et tout. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai fait le. J'ai joué la comédie pour arriver jusqu'à l'endroit en question. Et euh, là, en fait, on commence à attendre un petit peu. Il y a Colin qui a fait complètement l'idiot avec nous. Il y a Lana qui est passée qui nous a fait coucou. Et en fait, au loin, on voit Adam et Eddie. Oh Pardon, on lui dit les créateurs de la série, les gars. Et on a parlé 5 minutes avec eux. Mais quand je dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes un truc de malade, ils étaient adorables ils étaient super gentils et après malheureusement le reste de mon séjour au Canada n'a pas eu d'autres euh, tournages en extérieur tout à l'heure tu parlais un petit peu de ton compte puisque tu as une page Facebook et une page Twitter sur euh, l'univers de la série What's Upon a Time, où est-ce que tu trouves tes infos et quelles sont tes sources préférées Je me suis lancée dans cette aventure avec une amie et au départ on savait pas du tout ce qu'on allait faire, c'est à dire que tu arrives là dessus et instinctivement les premières personnes que tu suis bien sûr, ce sont les personnes du cast tu essayes de regarder à droite à gauche certains comptes euh, qui peuvent donner quelques infos et après c'est vraiment mais c'est vraiment sur le tas après voilà tu sais que les infos euh, si elles viennent des grands médias entre guillemets américains style IW, TV, Line, TV Guide, E-Online euh, e enfin bref tous ces blablabla tu sais que là l'info elle est sûre elle est sérieuse le, la chose que j'essaye de relayer le plus c'est surtout s'il y a des photos s'il y a des bandes annonces euh, d'épisodes euh, si, mais surtout pour les conventions qu'il y a principalement en France je fais énormément de partage sur les points stock, les prix, les infos, etc. sur les conventions en France après les conventions qui se passent en Europe j'essaie un petit peu plus aussi de les suivre j'essaie de me renseigner sur les gens qui allaient aller sur les conventions et qui allaient faire des live tweets c'est à dire commenter et poster des tweets en direct des panels dès qu'il y avait des photos j'essaie de les poster donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses à faire à côté après, un compte source entre guillemets que j'aime beaucoup, c'est un compte Twitter anglais, en fait, qui est tenu par une fille qui s'appelle Mélanie. Upon spoiler, généralement, euh, si moi il me manque une info, je vais voir sur son compte et je peux la revoir, et elle, elle fait la même chose. C'est beaucoup plus facile, de, des fois, retransmettre des infos sur Twitter, parce que c'est tellement plus international, parce que ça va beaucoup plus rapidement, je trouve, que Facebook. Surtout pour du transfert d'informations comme ça, qui est aussi rapide en fait. Après, il y a des gens qui préfèrent faire l'air inverse, Il y a une page euh, Facebook qui s'appelle euh, Once Upon a Time, le journal des fans, si je ne me dis pas de bêtises, qui, elle, poste plus d'abord sur Facebook et peut-être un petit peu moins sur Twitter, tu vois. Pour cette saison 7 de Once Upon a Time, les producteurs, réalisateurs ont décidé de partir sur une saison complètement différente, avec un casque complètement différent, c'est-à-dire que euh, tout ce qui va être Emma, etc., ce sont des personnages qui qui quitte la série. On a quand même les trois personnages principaux qui sont Regina, Hook et Rumpel Siskin qui restent mais pour le reste c'est vraiment des nouveaux acteurs, une nouvelle direction. C'est une décision qui fait beaucoup parler les fans. Euh, moi vous avez vu un petit peu mon avis sur la saison 6 et du coup j'aimerais qu'on parle ensemble de la saison 7, ce que toi t'en penses et après je donnerai mon avis. Moi personnellement ça m'intrigue, c'est à dire que ok on repart sur un petit peu comme les, les, les, les producteurs l'appellent, c'est un requel, c'est-à-dire que c'est pas, pas un reboot, c'est pas un séquel, c'est un, un entre-deux. <rire> c'est-à-dire que tu vas continuer, entre guillemets, sur l'histoire qu'on avait depuis les 6 saisons, mais tu fais un style de micro-reboot vu que tu changes une grande partie du cast. Après, c'est vrai qu'on est déçu pour certaines personnes, enfin on sait tous, et on le voit très bien sur les réseaux sociaux, que par exemple Rebecca, tu vois, elle voulait rester, euh, on lui a dit non. Euh, Emilie elle a pas compris non plus euh, donc bon voilà, donc euh, après les producteurs ont dit oui non mais vous inquiétez pas, ils peuvent toujours revenir Ouais ok, euh, Jennifer revient pour l'épisode 2, euh, Emily revient pour l'épisode 4 euh, Ouais on voudrait quand même qu'ils reviennent légèrement plus souvent tu vois Non mais en fait j'ai vraiment super hâte de voir de quoi ça va parler en fait c'est à dire que euh, finalement on va voir Regina et euh, Hook avec une, une nouvelle identité entre guillemets puisqu'ils seront aussi sous la malédiction donc quand tu vois leur personnage ou la nouvelle identité, mais moi je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ça en action. Pour l'instant, on va dire que ça pique énormément ma curiosité. Euh, je pense que j'aime laisser euh, l'épisode 1 et l'épisode 2, surtout l'épisode 2 pour avoir des explications sur euh, la non-présence d'Emma en fait euh, dans la saison 7. Ben, Emma, elle avait, elle avait sa, sa fin heureuse avec avait... Hook, tout était beau, tout était magnifique, on était au pays des licornes, et là d'un coup tu sais pas pourquoi... <rire> elle n'est pas là ok moi pour ma part j'ai exactement inverse, c'est à dire que je dois t'avouer que j'ai détesté la saison 5 et la saison 6 donc ça doit beaucoup jouer aussi sur l'impression que j'ai de cette saison 7 mais ce que j'aurais aimé justement quand on a appris qu'il y avait un renouveau et vraiment un changement c'est justement qu'on prenne une toute nouvelle direction et là j'ai l'impression qu'on repart dans la même chose c'est à dire qu'on a un sauveur Là, ça va être Henri à la place d'Emma. Il y a cet enfant qui croit encore à la magie alors que le reste, plus du tout. On a encore une malédiction, on a encore des oublis de mémoire, etc. Moi, j'ai peur que ce soit encore la même chose. J'ai beaucoup de mal avec certains nouveaux acteurs qui ont été annoncés, notamment euh, celle qui joue Rosie dans Devious Mates qui joue le personnage de Cendrillon, alors que pour moi, clairement, on aurait pu reprendre la même Cendrillon, sachant que je trouve qu'on l'avait pas vue assez. Et du coup. Je suis extrêmement frustrée par cette saison 7, je vais la regarder parce que bah j'ai regardé les 6 premières donc je vais regarder la 7ème, surtout qu'on ne sait pas, ça ce sera la dernière, mais je suis pas convaincue alors pas du tout quoi. En tout cas on est d'accord sur le mot de la fin, c'est on verra bien, on va toutes les deux donner sa chance à la série, on verra si c'est vraiment à la hauteur de la, des saisons précédentes. Et puis bah peut-être on pourra être agréablement surpris, qui sait Bon voilà ma Pixie Army pour cette vidéo avec Coralie sur Once Upon a Time, j'espère que celle-ci vous aura plu, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire une nouvelle vidéo sur le sujet, je sais que la première vous avait énormément plu et l'expérience de Coralie étant hyper intéressante, je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous partager son point de vue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format un petit peu interview caméra à distance. Euh, et de me dire aussi ce que vous pensez de l'image de mon côté puisque j'ai changé de caméra donc j'aimerais beaucoup avoir un retour là-dessus n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous aimeriez avoir plus de vidéos sur Once Upon a Time pourquoi pas y réfléchir une prochaine fois à vous abonner aussi au compte de Coralie que ce soit sur Facebook ou Twitter si vous êtes fan de la série je vous le recommande vivement et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisous